Salut Youtube Ici le ratel de Warzone, j'espère que vous allez bien, tranquille, la forme, la famille, tout ça. Là je viens de faire une petite game grâce au nouveau mode ré... C'est pas résurgence, c'est redéploiement qui vient de sortir en solo, donc tant que, tant que tu as 4500 balles, tu reviens sur la map. Sauf que le problème, c'est que je suis un dans ce mode de jeu. Première game, le mode de jeu vient de sortir il y a environ 6 secondes. Tu sais ce qui va se passer. Abonne-toi si t'es nouveau. Et abonne-toi. C'est le bruit que je fais avec ta tante Putain chat, je, je sais pas si je sais encore faire des kills Je pense que je sais encore les faire Mais que je risque d'être aveuglé par ma violence Je vais donc me protéger les yeux Oh, it's a zombie! Du coup là c'est fini euh, c'est fini les goulags. Tout à l'heure vous avez assisté au dernier goulag euh, de la saison. <rire> c'est marrant. Nick ton chien. Alors cette personne me backstab depuis tout à l'heure Une autre personne C'est nous à me backstabés J'ai pas le choix. Parce qu'il y a tout le monde qui va arriver pour me backstab, les, st les streamhacks qu'on lance en même temps, le hasard du jeu. Déjà je vois qu'il y a encore une autre voiture qui arrive là. Nah merde J'allais me faire écraser par sa voiture en marche arrière si je faisais rien. Tiens j'aurais dû lui rouler dessus à ce fils de pute. Hein. Dommage. Et du coup c'est pas fini. Euh, ça recommence justement. C'est, euh, c'est vraiment tout sauf fini. Je, oui. Oh. On met une grenade histoire de le faire se déplacer. Et pendant qu'il se déplace, je l'ai pas vu. Ah il Il s'est allongé, il s'est allongé il s'est pris la grenade plein fer frérot, il s'en est battu les couilles Et il m'a surpris lui hein. À votre avis, mon ennemi est tombé plutôt à droite ou à gauche Je viens de le toucher dans le body, chat. Je viens de le retoucher dans le body, encore une fois mais, mais, mais, ça se voit que c'est scripté ou que c'est cheaté ou qu'il y a un truc qui va pas Genre, ça se voit, c'est flagrant. Alors, j'ai plus beaucoup de balles, ce qui fait que je vais être obligé de lui courir après. Là ok, je retourne en arrière. Il faut que j'économise mes balles. Du coup, un couteau suffira largement. On change d'arme vite fait. Hop là, Et je vais slayer absolument tout le bord de map. En fait, ce qui devrait être logique, c'est quand tu tues quelqu'un pour te motiver à faire des kills, tu devrais avoir une prime de 5000 balles. Ou 4000, tu vois. Mais tu devrais avoir une prime au kill. C'est Pour moi, c'est ce qui semblerait le plus logique à, à donner encore de l'intérêt à à rusher et tout. Parce que faire une game comme je vous ai montré la game d'avant, c'est le quotidien de, je dirais, un joueur sur deux. Pourquoi est-ce que tout le monde jouerait pas comme eux pour faire des victoires faciles C'est ça au final le but, gagner. Il devrait récompenser les joueurs qui rush. J'ai assez pour être déployé Oh, je vois un quad qui vient de s'arrêter. On va scoper vers là où il s'est arrêté. Hop, on vient de voir le quad. Où est-ce qu'il est le propriétaire Bag de sniper qui vient de la droite. Il y a un, un mec qui le rush Il encore un autre mec à, à gauche Je tente un bunny, un, bu un bunny Ok bunny shot Ah mais c'était Lord Peter Encore toi C'est vraiment trop nul Il y a encore un sniper sur ma droite Je peux faire face à tout le monde, il faut juste de la bonne musique Alors vous êtes tous les salopes. Hein Il y a encore notre sniper, un rafaleur J'allais tous vous tuer les gars. Oh, Qu'est-ce qu'il y a Tu sais écrire 14 en chiffres romains, tu te sens fier Je te pisse dans la gorge. Oh là là. TTV Doc Gaming 1992. C'est comme quoi en 92 on n'a pas tous bien fini. Hein. Attends. entre toi oh. de camper comme un gros crado. Je crois qu'il est sur ce flanc de falaise. Il faut savoir abandonner un fight les gars. C'est une preuve de sagesse. J'ai pas vraiment joué avec lui. On l'a surtout défoncé. OK. Une balle enflammée vient de me frôler. Question à 100 dollars, d'où vient-elle Encore une fois, je me prends une balle et je sais pas d'où ça vient. C'est pas grave. On va, on va se démerder pour obliger au mec de se montrer. On va prendre la hauteur et on va regarder devant nous ainsi qu'à droite. Ça va éliminer beaucoup beaucoup, beaucoup de... Ok. C'est bon, je sais d'où il vient. Ça vient de la méga hauteur. Le gaz va le push. Le gaz va le push et il a le temps de me mettre une très jolie balle. Il fuit exactement à l'opposé de moi Ce qui montre euh, Un peu que, que c'est un fils de pute je vois, en quelque sorte Elle vient, beauté. T'es une ordure T'es quel genre d'ordure Ok, t'es le genre vraiment à jouer très, très, très scred. Du coup, je vais l'attendre. Je vais le réceptionner. Il prend pas beaucoup. Je suis... Euh... Et il a dit putain je suis vraiment un enfant de pute à jouer comme ça Bien joué mec et Je suis d'accord avec lui pour le coup Donc euh, pas d'embrouille On l'a, la joué à la cool pour je, je fous une frappe à droite Je check devant, je regarde mon argent Le même joueur que j'ai tué juste avant qui, qui a repop du coup Et qui m'a attendu dans la maison de bord de map Parce qu'il savait que j'utiliserais mon argent Bien joué. On atterrit donc directement à la zone 5. Zone 5, mais je suis dans les airs. Comme beaucoup de joueurs. Ce qui est important, c'est de repérer où sont les autres joueurs. D'essayer de les flanquer. Même si on est en parachute. Hop. Oh. On va bientôt se faire tirer dessus par les snipers On peut pas rester comme ça C'est bon les snipers commencent C'est le seul truc du, du coin qui est intéressant On va donc tomber ici Pire endroit Puis on va aller là pas de raison de stresser ou quoi Tant que je peux circuler c'est bon Je trouve ça bizarre qu'il y ait personne dessus J'ai pas encore d'armes mais je compte, en, je compte en trouver une bientôt Quand tu vois ce que je leur ai foutu juste en mouvement Tu dis que les armes c'est un peu... C'est un peu superflu mais bon euh, Je suis pas bien placé Pourquoi je suis pas bien placé Deux raisons Bord de map, pas de bâtiment, pas de possibilité de cachette, je sais qu'il y a quelqu'un est sur la hauteur Hop là, on va jouer C'est plutôt simple Sauf que je viens de foutre mes armes à la, la flotte. Hop là Alors, là il me tire dessus c'est pas grave, on temporise, on remet une plaque Et avec grand calme, on se dirige vers ici On se, on se head glitch, on a l'avantage maintenant Et maintenant, ça va être à lui Je mets une paralysante pour que ça empêche le reshield. Et ça vient d'être un kill à la paralysante Vous pouvez féliciter ce joueur qui est... Euh qui est mort par une paralysante. Et finalement, on se retrouve avec une petite Kalachnikov-Coldoir. Euh, très sympathique. Hop. On va prendre ça. On va se le foutre là. Au cas où il y ait des emmerdes, des, euh, des problèmes, quoi que ce soit. Ok Je mets un petit drone. Ok, le drone me donne une information. Je prends une frappe à dispersion pour gêner ce bâtiment. C'est pas pour le tuer ou quoi, c'est pour le gêner. D'accord Là, je prends ma ligne. En ce qui concerne... Euh... Ce joueur là qui, qui vient de tomber Alors Je sais pas qui donc je vais voir Je suis un peu curieux comme garçon Et le joueur qui a tué tic tac Ne se montre pas Donc on va, on va pouvoir se permettre De foutre une autre frappe Hop là Je la fous intermédiaire entre les deux J'en reprends une j en, j en fait j'essaie d'anticiper les mouvements Et de gêner un maximum Si les mecs Genre, quand. On... Excusez-moi. Quand ils sortent des bâtiments, ils sont gênés. Ils sortent, et ils rattrapent pas à droite, à gauche. Ils sont pressés et ils meurent beaucoup plus rapidement. C'est Stratégiquement, c'est vraiment chouette de faire ça. Hop Là, je. Ok, donc on a un sniper qui m'a repéré euh, Nord 203. Je vais pas pouvoir lui faire à l'envers à lui. Donc, on la joue très simplement. Je sais, je peux me faire décaler par la droite. Théoriquement. Je cherche l'information J'ai juste reçu un crack shield, rien d'autre Donc on va tempo Il reste 3 personnes Je pense que je peux mettre la, la musique de fin Ok, j'en ai repéré un Un est à gauche, il va devoir avancer Je mets une frappe pour le gêner Pas de chance Il me, tou il me touche deux fois mais la deuxième fois c'est un body shot En vrai, j'appelle ça pas de chance parce qu'il a géré Et là je me retrouve en 1 contre 1 les gars. Donc le joueur est caché là. Tu mets une paralysante, tu vises, tu tires le chargeur, t'as gagné. Facile. Comment faire une petite 20 kills dans le nouveau mode résurgence qui vient de sortir C'est ici.